Ahem. <clears throat> Bonjour, bonjour à tout le monde Alors comment vous allez ce matin Ne pas à l'église. On vient de sacrer le chantier. ici. Si. C'est encore frais. Je vais encore parler sur vos déceptiques comme ce matin, parce que vous êtes en pleine bataille et choisis. Plus vous apprenez qui vous êtes, plus vous serez attaqué. Vous voyez la fumée là qui sort C'est le soleil qui touche la terre. Plus vous apprenez qui vous êtes, plus vous aurez des challenges. Et tes challenges en fait c'est ça, tu, tu vas te demander mais attends un peu seulement sur qui je suis, j'ai déclaré qui je suis. Ça te dérange à quoi? Et c'est là que tu vas comprendre que les personnes qui étaient autour de toi depuis longtemps, comme Jésus disait, ils n'entrent pas par la porte, mais ils restent à la porte et ils empêchent ceux qui veulent entrer d'effectivement entrer je ne me montre pas parce que je veux que vous vous concentrez sur ce que j'ai à vous dire aujourd'hui c'est très important ça c'est la raison pour laquelle tu as commencé depuis des mois ça fait déjà quatre fois que tu tombes il ne s'agit pas de jeûner, prier, tu jeûnes, tu pries ton énergie se lève pourquoi après la prière là tu ne manifestes pas Pourquoi après ça tu ne vois pas l'argent Pourquoi après ça, quand le gars vient après, il ne t'épouse pas Hein? On vous a un peu menti sur la spiritualité parce que bon, les gens qui vous ont même enseigné, ça, eux-mêmes, ils ne connaissaient pas comment ça marche. Ils ont seulement pris la Bible, ils ont ouvert, ils ont lu ce qui était dedans. Ils vous ont dit ça de façon littéraire. Le, le, le, la Bible, c'est un bouc, un livre très spirituel. La Bible a 50 couches dans un passage. Je demande la sagesse pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous expliquer. Vous vous êtes toujours dit que vous êtes gentil, que tout le monde va vous aimer. Les gens autour de vous peuvent voir votre lumière. Vous me suivez. Les gens qui sont autour de vous, depuis qu'ils vous connaissent, ils connaissent que vous avez la lumière en vous. Waouh, regarde, elle ressemble une femme de ministre. Pourquoi elle vend tout le temps Elle les vend en produit de route. Elle fait quand elle vend les tomates au marché. Ah En tout cas, je ne vais pas lui dire qu'elle ressemble une femme qui est riche. Je ne vais pas lui dire qu'elle est censée avoir l'argent. Je ne vais pas lui dire. Tu tombes sur ma page, tu commences à écouter. Un matin, tu restes comme ça, tu dis « matin » un peu. Je vends les tomates chaque jour comme ça. là. Je peux plutôt faire les tomates en conserve, je vends. Je peux créer ma marque de fruits et légumes congelés. Après un jour, tu tombes sur la personne. Euh, tu ne vends plus au marché Sanaga. Non, non, tu sais. Maintenant, tu sais, moi je suis une grande femme. Hein. Je, ne, je, ne, je ne veux plus aller me mélanger dans la boue là-bas. Je vais faire, j'ai je, je, commencé mon projet. Je vais faire les tomates, en, en. je vais découper, congeler. Comme ça, je vais livrer ça dans les domiciles des femmes. Tu sais qu'il y a des femmes très occupées, non? Hey, hey, hey, hey. Tu ne sais pas que tu as provoqué les problèmes. Tu ne sais pas que tu as provoqué les problèmes. Pour rien, gratuitement, c'est donc... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, laissez. Tant que vous êtes pauvre sans mari, sans enfants, sans maison, sans voiture, sans projet. Oh, Jocelyne, tu es tellement gentille. Tu mérites... Oh, tu mérites un homme bien dans ta vie. Hein. Tu mérites l'argent. Hein. Je ne sais pas pourquoi ton argent ne vient pas. Oh, on va mettre ça en prière. Oh, Decepticon, oh, oh, oh, oh. Mm -mm. Continuez. N'identifiez pas vos Decepticons. Continuez. Oh. Regardez comment tu, tu es... Parfois, c'est même le pasteur qui dit, tu es censé être vraiment loin. God is going to make a way. Le Seigneur va faire. J'ai tellement attendu Dieu. J'ai passé presque six ans à l'église, j'attendais Dieu. Il dit, mais Dieu, tu ne viens pas. Il dit, j'arrive. Je me suis rendu compte que Dieu avait déjà tout fait ce qu'il fallait faire. Et que c'est moi qui étais bête. C'est moi qui étais bête. Si tu attends que quelqu'un va venir croire en toi, si tu entends, oh non, tu as même ton petit chant, voilà le chant qui est devant moi là. Je vous dis que... Quand vos idées vont commencer à passer à une autre dimension... Vous allez voir vos vrais ennemis. Parfois, c'est même ton mari. Tu sais, chérie, le haricot qu'on récolte chaque année, là... Je vais emballer ça... Je vais mettre sur TikTok... Je vais vendre ça... Même pas DHL, Ça va aller au Canada. Hein? Va vendre ça au marché là-bas... Au marché B. Non, chérie, tu sais... Je vais faire une page sur TikTok où je vais. Hey, hey, hey, hey, hey. hum. C'est là que tu vas voir. C'est là que tu vas voir les problèmes, des vrais problèmes. Maintenant, il y a ceux-là qui vont venir à cause de votre lumière. Ils vont te voir en ligne. Hein. Oh là là, que j'en ai eu. Que j'en ai eu. Parfois, je vois une couleur, après, il me dit que j'ai vu toutes les couleurs. Après, on mélange encore 50 couleurs. On sort une autre couleur. Je dis mais je ne connaissais pas l'autre aussi. On dit, laisse-moi te montrer les couleurs ici dehors. Laisse-moi te voir en ligne comme ça là. Oh là là. Dieu te parle. Oh my God. Dieu me parle aussi. Et, et Olia, pardon, ne me pose pas. Je, vous savez que quand vous posez des questions qui sont idiotes, je vous insulte. Tu as compris non je n'aime pas les questions qui sont idiotes. Pour moi, ça me. C'est comme ça que vous faites, vous restez dans les. Tu vas poser la question dans ta tête toute la journée. Au lieu de voir ce que tu vas créer ou du coup à te l'argent. Si on me demande de pardonner, je fais comment Va te coucher, va mettre ta tête au coudron. Arrêtez de faire vos bêtises là, ça m'énerve. Je ne laisse pas ma tête être occupée par des bêtises. Vous avez suivi, non Si vous voulez être, être pauvre, continuez à être votre pauvreté. Je me demande de pardonner. Au lieu de venir me demander que bon, j'ai investi dans tel truc maintenant, il veut monter dans telle dimension. Hey, pardon. Non. Ils vont venir te dire que... Et... Quand ils vont commencer à voir ce que tu fais, tu es peut-être à... 100, 500 abonnés. 500 abonnés. Ils voient ce que tu es en train de faire, ça porte. Que non, la fille s'y part quelque part. Elle va quelque part, comme je vois là, à la Lucie. Ils voient sur TikTok, tu es là, tu as déjà même 5K, 5000 5 dames, 5000 abonnés, oui. Et ce que tu fais, ça donne. Même si tu n'as pas déjà 100 000 abonnés là, ça donne. Ta lumière va les attirer. Euh, tu sais, je te contacte parce que je vois ce que tu fais. Dieu m'a dit qu'on doit vraiment faire attention aux personnes que vous laissez entrer dans vos rêves. La majorité d'entre vous, les rêves que Dieu vous a donnés, vous allez les porter seuls. Jusqu'au bout, je dis bien seul Bonjour papa c'est que vous n'aimez pas le mot seul. Vous n'aimez pas. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour confirmer ce qu'on m'a dit. Non. J'ai besoin de... Euh, voilà ce qui vous tue. tu que quelqu'un peut aimer rester derrière et tirer l'enfant de quelqu'un derrière pardon laisse ça ma chérie il y a les gens qui ne veulent pas vous voyez même l'affaire de voiture si et quand vous savez qu'il y a les gens que si un jour ils apprennent que tu as la voiture ils vont avoir l'AVC la, la, la je suis dans la voiture. Hey! Hey! Pardon, je donne ma chaise et je m'assois. Elle a la voiture. Hey! Parce qu'on sait que si tu as la voiture, ça veut dire que tu mets le carburant dedans au moins chaque jour. Tu payes l'assurance. Si un truc qui se gâte sur ça, tu arranges. Ça veut dire que tu as l'argent qui entre. Hey! Voyez les réactions. Même en bain, ils sont là, ils sont pleins en bain. Et pas tu es arrivé, tu les as trouvés là-bas, tu n'avais pas les papiers. Ils ont voulu te mettre la clé 14. Que non, fais comme ça, fais comme ça. Le Seigneur te montre plutôt que, va dans telle ville. Tu restes seul. Tu commences à faire telle chose. Non, ça ne va pas réussir ici. Hein? Tu ne sais pas où? Ça ne va pas donner. Laisse-moi tout ça. Vraiment, je vous remercie de m'avoir hébergé ici pendant deux semaines. Vraiment, merci. Mais je sais que je dois partir. Vous m'entendez par là où Vous m'entendez, petite abeille, c'est quoi, petite abeille, abeille Et Je vois sur moi. Est-ce que vous avez le son Vous m'entendez. Mettez les cœurs si vous entendez. Je sais si vous entendez ce que vous Clara, il faut aller changer ton téléphone. Hein. Il oui, avait le téléphone qui n'ont on n'a pas le volume sur ça là. D'accord. <rire> vous ne pouvez monter sans être conscient des gens qui vous détestent. Parce que souvent, vous allez sentir ça comme une flèche dans votre cœur. Et parfois ces gens-là font exprès de vous ignorer. Tu es venu en bain, ils ont voulu faire te diriger, tu as refusé. Tu pars, tu leur dis non, on va rester en de bons termes, voilà. Hey, hey. Maman, tu écris, ne réponds plus. Tu appelles, maman ne décroche plus. Après voir ton message, lui est ignoré. Ces gens-là vont chercher tous les moyens pour te faire mal. Écoutez bien. Ils vont chercher tous les moyens pour te faire mal. Si tu veux, tu comprends. Si tu veux, tu ne comprends pas. Et ce sont des trucs que tu n'arrives parfois pas à expliquer. Parfois, ça peut être même ta petite soeur qui te fait ça. Tu vas te plaindre à qui alors dans la famille. Parfois c'est quelqu'un qui est tellement proche que. Parfois, c'est même ta personne à qui tu te confies. Mais Maintenant que tu commences à monter, la personne commence à devenir jalouse. Tu vas dire à qui alors? Et tu sens ça bizarre. Ça fait comme une attaque dans ton cœur. Tu te dis que il y a quelque chose. Imagine si c'est ton mari. Tu, tu vas dire à qui? Je vous dis parce que vous devez identifier. Tu vas faire ça, ton cœur sera en train de souffrir. Et une douleur, j'ai compris, j'ai remarqué que quand tu, es, quand tu arrives à identifier une douleur, c'est comme si tu as à moitié guéri la douleur. Mais Je me sens pas bien depuis deux jours là, je sais pas. J'ai écrit à ma soeur depuis deux jours, elle ne me répond pas. Et tu vois poster des statuts. Tu vois, elle parle dans le groupe familial. Tu écris en inbox, elle ne répond pas. C'est à elle que tu disais tous tes plans, tous tes projets. Te voilà. Ton cœur est en train de te dire que classifie le dossier-ci. Parce que c'est comme ça que la personne a te manipulé avant. Depuis que vous êtes jeune, cette personne te manipulait. Et vous savez, ces personnes-là vous manipulent parfois. Vous ne savez même pas. Et les paroles de ces personnes sont tellement importantes dans votre tête. Vous ne savez même pas commencer un business tu lui montres voilà j'ai déjà pris mon visage je vais partir en tu qui oui je peux acheter la marchandise je vais ouvrir mon, mon je vais ouvrir mon shopping non mon petit prêt à porter là à ah, on va dire que ça marche même pas maman hein. regarde hum. non comme elle t'a parlé deux jours avant que tu ne partes tout ton voyage là-bas à Istanbul, ça va mal se passer ta marchandise on va bloquer ça va mal à l'aéroport On m'a même bloqué ça à l'aéroport. Tu rentres. Première personne à t'appeler. C'était qu'avant. Peut-être même quand tu as voyagé, là, tu était à partir de le marabout pour toi. Vous savez, moi, j'ai trouvé les qualités. Je n'ai. Hey, Seigneur, on m'a vacciné. Hey, hey, hey, pardon. Mm. Et la personne là sera la première à te dire c'est moi qui t'aime. Personne ne peut t'aimer sur la terre comme moi. Que tu es ma personne. Mm. Il est important que vous identifiez ce que je suis en train de vous dire parce que sinon, ils vont encore revenir et vous faire la même chose. Parfois, tu pries, Dieu te montre que c'est telle personne qui te fait du mal. Non, ça ne peut pas quand même. C'est la petite soeur de ma mère. J'ai grandi chez elle. Elle m'a toujours pris comme sa fille. Mais tu n'es pas sa fille. Loucote. C'est même qu'on va vous parler combien de fois, ce que vous allez comprendre. Le mal de quelqu'un n'est jamais loin. Le mal de quelqu'un n'est jamais loin. Ils sont blancs sur ma page, ici, là, non. Les décepticons, ils se connaissent. Reconnaissez-vous Souvent, vous mettez les têtes de mort, Mettez un peu ça, je vous en prie. Les haters, là. Ils vont aller dire à tous les membres de la famille, elle a décidé de faire telle chose. J'ai parlé, elle n'a pas compris. Ça ne va pas marcher. Il y a eu un petit, une fois, là il m'a dit qu'il déteste amèrement sa tante. Parce que quand il était jeune, je crois qu'il a peut-être 28 ans aujourd'hui, il m'a dit que quand il était jeune, il venait de passer son bac. Sa grand-mère lui a dit, il a trouvé un concours. C'était un concours où il devait partir en Algérie pour continuer les études. Il a dit, bonjour. Il a dit à ça. Il a, hein? Il là. Oui, il est là. Il, mmh. il a demandé à sa grand-mère que, maman, donne-moi l'argent, je ne peux pas m'inscrire au concours. Voilà. Et si le concours marche, il devait avoir la bourse pour aller étudier en Algérie. Et sa mère n'était pas là. Sa mère était à l'étranger pour se chercher aussi. La, la grand-mère donne l'argent. Il, il s'inscrit. Il commence à étudier. Un jour, la tante... Je sais pas comment vous l'avez fait pour que la tante sache. Aïe ah, yeah. La tante, elle a passé toute la nuit à prêcher à la grand-mère. Ah, si, si, pas là-bas. Hum, on tue les, les jeunes en Algérie. Hein. On les tue là-bas. Hé, hein. hey, non, non, non, non. Le lendemain, la grand-mère se réveille. Elle dit jamais. Arrête-moi tout ça, tu ne pas plus quelque part. Il a forcé les parties il composer, composé, il a passé le concours. Il vient de dire à la gamme qu'il a passé la gamme, mais l'a insulté jusqu'à... Il t'a dit qu'il ne pas partir composer, non Hein voilà, il a laissé, finalement. Donc voilà, il a 28 ans aujourd'hui, il a laissé l'école hein? Totalement. Quelqu'un que quand sa mère mourait, quelques années plus tard, sa mère meurt, en mourant sa mère, le mère, comme ça, dernière parole d'une femme à, sa, à son enfant. Que comme je meurs comme ça, là, il y a ta tante aussi. Elle pointe la même femme. Quand vous allez là, vous croyez toujours que c'est tout le monde qui vous aime, là. Même père, même mère. Vous ne savez pas qu'il y a les gens, parfois, qu'ils veulent avoir. tout. Et toi, tu n'as même rien fait. Tu portais même souvent son sac. Quand elle partait dans ses rencarts, tu portes même son sac. C'est toi qui la maquillé, même. On me sait toujours elle qu'on venait chercher les grosses voitures. Tu es calmement dans ton, ton petit truc derrière là. Mais le jour où une personne pour une fois vient te chercher la voiture, tu vas voir son attitude. Ouais, on vous a trop fait ça, trop même. Non, c'est ma famille, non. Je vais faire comment? On ne peut pas. Il dit que votre cœur là qu'on vous fait, on vous fait tous les mêmes problèmes là. C'est ma famille, non? Est-ce qu'on peut jeter la famille Tu repentes, tu fais encore la même chose. Et j'ai consulté un monsieur, il me dit il a lancé un business. Deux fois même, deux business même. En l'espace de 3-4 ans. C'est son que lui ont fait ça dure. Oh là là. Donc, tu vois, tu lances le business. Que quand tu investis 3, 4, 5 millions, 6 millions, vous avez si vous êtes censé avoir des recettes, telle somme par jour. On ne te dit jamais que voilà l'argent qu'on a mis à la banque, que c'est la recette d'aujourd'hui, de la semaine, du mois. Jamais. Jusqu'à ce que tu fermes le business. Et tu ne comprends pas toujours la leçon. Hein? Il y a même les gens avec qui vous ne devez même plus parler. Parce que quand tu écoutes sa voix, là, ça te frustre. Quand vous devez bloquer, vous archivez le message. Il y a les groupes familiaux que vous devez quitter. À chaque fois que tu lis son message, ça te fait un genre. Et le truc, c'est que l'esprit te dit toujours que la personne, si elle n'est pas sincère avec toi. Un jour, ton enfant part en vacances là-bas. Ton enfant revient, ton enfant te dit que. Ma maman n'est pas plus moi, je suis tata là. Je ne pas plus là-bas. L'enfant a peur de te dit tout ce qu'on lui a fait là-bas. Et voilà. Tu caches encore. Oh, sœur, non, c'est ma scène. C'est ma scène, <rire> là. Et ah. Maintenant que tu es, tu es en train de reprendre encore, non. Tu te, tu te reprends, non. Tu, tu m'écoutes depuis là, tu te reprends encore. Tu commences encore à croire. OK. Le trou là où tu avais mis là, tu es en train de sortir de là, non. Ils vont encore revenir. Oh? Moi, ils vous parle parce que je vous, je vous avertis d'abord. Peut-être vous pensez, Pour eux, là, tant que tu ne meurs pas, tes enfants ne meurent pas. Ils ont, ils ont fini avec ta dignité. Ils ne vont pas se calmer. Jamais. Voilà, ta fille, quand elle avait 22 ans, quelqu'un est venu pour l'épouser. Oh, Aïe! Yeah. Non, les gens de la famille là sont les sorciers. Non, Et la personne qui voulait épouser ta fille, il venait il en Europe. Il est arrivé ici, on a dit que voilà, on est tombé sur ta fille comme ça, la pam! Voilà comment elle est partie te dit qu'elle a scanné la famille là, que ce sont les sorciers. Oh, oh ce sont les ceciers. Oh. ne pas voilà ça que sa propre fille s'est mariée, elle est partie. J'étais bête, icône, là, comme ça là. Bête ton, simple ton, bête ton là. Et ma soeur, elle ne peut pas. Elle veut mon bien. Certains d'entre vous, là, vos frères vous ont même attaché. Tu es dans la bouteille, en bas du lit de ton frère. Tu es là comme ça. Tout ce qu'il dit, tu te prie. Ah, a... eh, tu pars où, maman Non, elle m'a déjà envoyé qu'elle n'a pas fait ça. Tu pars où Oh, dame, hein Je Il est a de parler des mères. Si je veux parler des mères, ce qu'on va même pas quitter ici là. Les mères, ticones là, les mamans, ticones là. Et ce qui a trouvé un des enfants là qui lui donne un peu plus d'argent que tout le monde. Tout ce que l'enfant l'a dit est gobe seulement. L'enfant a fait un truc qui n'est pas bien. Eh, hey, pardon, pardon, ne parlez pas mal de son enfant devant elle. Et en grandissant, c'est un déjà comme ça, vous connaissez déjà que la mère, c'est la. Voilà ça que c'est toi qui commence un peu à percer maintenant. L'autre avait la percé depuis longtemps. Il a volé vos étoiles, il est venu la mise sur lui, ça a donné. Maintenant, tu voilà, il croit que tu avais enterré. 15 ans plus tard, tu commences à te relever. Comment ça fait tes business, ça marche. Ça commence à marcher. Il dit, hey, je crois que j'avais mis la fille là dans la tête, c'est quoi ça? Hey, hey, hey. Eh, hey, uh, regardez la fille en ligne. Hey, hey, elle a les vue. Non, eh. non, non, non, non, non. On doit s'occuper d'elle. Première étape, sabotage dans la famille. Non, c'est une prostituée. C'est voyage qu'elle dit qu'elle fait là. Elle part pour voir ses gars. Non, non, alors que tu peux acheter ta marchandise pour vendre. <rire> Donc voilà. Je croyais que c'était ma soeur. Croyez toujours, la croyance va vous croire. Comme tu t'es levé le tout si. Il y en a parmi vous, on avait mis dans des cercles spirituels. Il y en a parmi vous, on avait déjà, eux-mêmes, ils avaient déjà tracé votre destin, oubliant que Dieu, c'est celui qui trace le destin. Et il y a un message particulier pour vous. C'est votre cœur pur qui vous sauve. Dieu connaît que tu as un cœur pur. Je sais que les gens ne croient pas à ça. Hein. On est arrivé dans la saison où c'est la pureté de ton cœur qui va combattre pour toi. Et avant que tu ne connaissais pas que tu pouvais appeler la puissance de ta grand-mère, la puissance de tes ancêtres. Parce que croyez-moi les ancêtres connaissent, ils voient tout ça, ils voient. Donc voilà maintenant, tu tombes sur la page si tu commences à réfléchir, c'est comme si tes yeux souffrent. Parce que vous avez dit que mon but c'est de vous ouvrir les yeux. Je ne parle pas précisément parce qu'il n'y a rien à faire de mes matinées. Vos yeux commencent à s'ouvrir. Premièrement, vous identifiez toutes les personnes qui ont toujours mis un frein à votre destinée. Deuxièmement, parfois il y en a qui font l'équipe fondation, l'équipe pendant qu'ils ont fait le traitement, on leur montre dans la nuit comment on, on les a bloqués. On leur montre qu'ils venaient parfois sucer leur énergie. On leur montre qui gâtait toujours leur mariage. Tu as quatre enfants avec cinq hommes différents. <rire> Excusez-moi. Tu as fait cinq mariages, huit divorces. Tu as 45 ans. Mais cette fois-ci, tu es différente. Cette fois là, il y une jeune fille hier. Beaucoup d'entre vous, quand vous êtes nés, on ne vous a pas dit qui vous étiez. Mais vos tantes, là, sont parties consulter. On leur a dit que l'enfant de ta sœur, là, l'enfant de ta sœur, là, elle a les pouvoirs, elle a une étoile très forte. Quand elle vient voir le bébé, elle apporte un habit là, un habit bizarre là, très beau. On a travaillé sur l'habit. Ou bien, elle dit attention, non, je vais venir chez toi, faire deux jours, je vais laver l'enfant. Voilà comment, dès le départ. Bonjour, bonjour. Dès le départ, quand tu étais encore un, deux semaines, quatre jours là, on est venu, on a le temps là qu'on est venu prendre. Tu passes une vie de, on appelle ça struggles. C'est comme si tu montais la colline toute ta vie, mon frère. Les gens font les choses, ça marche une fois. T'as pas, tu dois faire 50 fois avant qu'on dit oui. Et là, tu commences à te rendre compte qu'en fait, il y avait un tube qu'on avait mis sur toi depuis longtemps pour puiser directement dans tes dons. Directement. Premièrement, tu apprends à prier toi-même. Tu apprends à demander à tes ancêtres, « Montrez-moi telle chose. » Parfois tu restes, tu te demandes quel business tu dois faire. Ils te montrent dans la nuit. Ils te montrent comment t'a attaché quand tu étais jeune. Tu te lèves, tu fais seulement une prière. Que toute incantation que telle personne avait faite sur moi, quand j'étais bébé, soit annulée. Après, il te donne même la prescription. Hein, Lave-toi avec le citron, oh, avec le sel, oh, avec ceci. Oh. Tu, tu fais ton traitement trois jours. Après, tes ancêtres te disent que tu vas maintenant voir comment tes choses vont marcher. Parce qu'il y a des esprits ancestraux qui se, qui se pavent dans les familles. Je voilà avec une hier, là, une reine, elle dit que sa cousine l'avait même envoûtée et elle-même dit qu'elle était envoûtée, elle ne connaissait pas sa puissance. Et généralement, ces gens-là utilisent votre puissance parce que vous ne connaissez pas. Parce que vos parents n'ont pas fait l'effort de se renseigner. C'était des parents qui connaissaient vraiment. Et quand tu as un certain âge, tu ne peux plus accuser tes parents parce que tu es là assez grande pour sortir ton argent, aller payer, que, donner moi ça. Pour toi-même te et prier. Pour toi-même prendre le sel, tu mets dans ton eau, tu te laves avec. Il y a certaines choses que vous ne devez même pas arrêter d'accuser tous les gens. Il y a certaines choses que vous êtes parti à l'église, on a encore mis dans Oh, les mamies Ouattara oh, sont oh, méchantes. Oh, ceci. Tout ce qui était là qui pouvait aider ta puissance, tu as rejeté. Donc, voilà, va là. Élan, élan. Bonjour, le petit moustique. Si c'est tu, l'abeille, si c'est quoi. Tu es quoi là Tu es quel genre d'insecte, toi Tu commences à. Il y a une là, je me rappelle, quand elle a commencé à s'ouvrir, elle me dit Elle te tape les prières. Et y en a parmi vous, vous avez une, capacité, une grande capacité à jeûner. C'est-à-dire, tu jeûnes aisément. Tu commences à taper, tu te lèves l'esprit, tu dis que jeûne trois jours. Tu fais trois jours de jeûne. Enlève telle chose de sur toi. Tac, tu enlèves. Les gens là vont commencer à sentir parce que ta puissance va commencer à... Premièrement, tu vas commencer à devenir belle. Deuxièmement, deux, trois choses vont commencer à marcher. Ils vont vite courir pour venir te décourager. Et d'un autre côté aussi, ils vont aller chez leur marabout pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement pour eux, le tout là, le marabout va dire que non. l'autre, aussi là. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc vous n'arrivez pas à croire que vous avez des puissances dans vous. là. Certains parmi vous, vous êtes de vieilles âmes. Hein? Vous avez même fait déjà 400 ans, 500 ans. Dans certaines vies, vous étiez de grands marabouts. Et marabout, ce n'est pas forcément négatif. C'est-à-dire, tu étais un grand prêtre, une grande prêtresse. Tu étais une sorte de... Il y en avait qui étaient sacrificateurs. Il y en avait parmi vous, vous étiez des, des, des intercesseurs, une sorte de lien entre les divinités avec euh, les gens de votre village. Et maintenant, tu ressens ça comme ça. Souvent, l'esprit te dit, déclare ça. Tu sens un courage qui vient en toi. Donc, quand tes déceptifs qu'on viennent maintenant pour t'attaquer encore, le tout, cela, c'est différent. Au déceptique, on parle, tu réponds. Tu dis, hey, mais donc, tu as, tu as, tu as grandi, tu as percé. Maintenant qu'elle parle, tu réponds. Tu n'as pas peur. Parfois, tu vivais chez le déceptique. L'esprit te dit, déménage. Tu sors de la maison, si. Même si tu parles peux louer dans un endroit tu perds 10 000 le mois, dans un fin fond. Fais un fond de bois des singes. Il y a des endroits que... On m'a dit qu'il y a des endroits à de droite là. Que, quand tu loues là-bas, eh, eh, tu prends la pirogue avant d'arriver à la maison. <rire> tu rentres à la maison à la pirogue. <rire> Commence d'abord par 10 000 loyers. Mm -hmm. En un mois, là ta puissance se restaure. Tous les gens qui venaient te sucer la nuit, là ils ne te trouvent plus. Il y en a ta chambre qui t'avait donné à la maison. Ta chambre, c'est que là. Fois que tu te couches sur le lit. Mon fond, on vient te travailler la nuit. <rire> ah Seigneur. Tu te lèves un matin, tu dis que je pars. Que tata, je pars où? Elle dit, tu pars où? Je dis que je pars, Tata. Non, tu sais, laisse, je vais, te, ta, je vais te louer la chambre. Je vais. Non, tata, je pars. Le soir, tu as apporté tes choses, tu es parti. Ils vont vous saboter. Malgré le sabotage, je t'en fous. Il y en a qui sont. Ils vont venir. C'est moi quand me donnait des professions, on me disait beaucoup vont venir à ta lumière. Je croyais que c'était la blague. Mais le truc, c'est que ma part de lumière ici, c'est le feu. Bonjour à Abidjan, d'Abidjan. Quel que soit l'insecte qui se pose sur ma part de lumière là, ça va que te brûler. Ça va te. Tu vas tomber. Parce qu'ils ont des masques. Ils sont des manipulateurs. Ils sont des menteurs. Certains viennent même pour copier ta lumière. Et vous devez comprendre que quand tu es choisi, quand tu parlent, tu es choisi, tu connais que tu es choisi. Ça résonne dans ton cœur. Et le but de cette page, c'est de te faire avoir confiance en ce que tu portes. Parce que très souvent autour de toi, il te faisait toujours croire, ah non, toi tu es seulement simple, simple, non, non. Ah, pardon. N'est pas seulement Jocelyne, tu es là. Pardon, va me chercher l'eau là-bas, là tu me donnes. Maintenant, tu commences à croire que tu es super gueule, tu es superman. Tu commences à croire. Il y a des choses en vous qui sont uniques. Vous me comprenez Il y a des choses en vous qui sont uniques. Dans de toute ta famille là, sur cinq générations, il n'y a que toi qui as ça. Et ils sont partis, ils ont consulté, on leur a dit. Maintenant, je suis là pour te le rappeler. Parce que quand elle avait dit comme ça, ça va résonner avec ton esprit. Comme il dit comme ça, là, ça résonne. Tu sais que j'ai toujours su ce qu'elle dit là. Dans les rêves, parfois te parle. Maintenant, tu vas comprendre que le rêve n'est pas le rêve. Le rêve, c'est une continuation de la réalité. Et pense bien, si tes ancêtres veulent te parler, ils te parlent en jour, tu ne vas pas écouter, non. Là, tu vas dire, mais grand-mère est déjà morte. Comment elle peut venir encore me parler Non, grand-mère est déjà morte. Maintenant, là, voilà qui te parle dans le rêve. Quand elle te parle dans le rêve maintenant, tu te réveilles. C'est pour ça que vous devez absolument noter vos rêves. Commencez à donner de l'attention à vos rêves. Parce que la fesse là, ce n'est pas la blague. La fesse là qui vous dit ce n'est pas la blague. Il y en a qui vont vous donner des stratégies. Quand Joseph et Marie ont eu Jésus, Joseph dort la nuit, l'ange vient lui dire dans le rêve que demain vous devez déménager vous partez dans tel pays. Imaginons Joseph se lève le matin. Il dit, Marie, j'ai eu un rêve la nuit. là. Hein? Ah, J'avais l'impression que non, je me disais qu'il fallait qu'on déménage. Marie dit, Ah pardon, laisse-moi des choses là. Laisse-moi ça. Non, il s'est levé le matin. Ils ont emballé leurs choses. Ils sont partis. Je ne sais pas, ma j'ai rêvé la nuit. J'ai l'impression que je sens, que je sens, que je dois, que je dois, que... Il te demande que tu ne fais pas alors Pourquoi je ne sais pas, ma reine. Apprenez à communiquer avec votre intuition. Mam, mam ne te dérange pas. Écris sur, le... sur le WhatsApp. Hein. Tu envoies ton témoignage sur WhatsApp. Ils sont sur ma page, ma maman. Je sais qu'ils sont là. Ils sont bien là. Ils vous observent. Donc ne venez même pas parler ici, je vous demande de créer des faux profils. Donc quand vous avez les témoignages, envoyez-les en inbox. On va cacher les noms, si vous avez fait l'erreur, vous avez mis le nom. On va cacher tous les détails personnels là et on va publier. Parce qu'il y a des gens qui arrivent sur ma page ici, ils croient que je suis là pour m'amuser avec eux. Vous savez que mon business, ça me donne bien l'argent. Parce que j'aime l'argent. Mais en même temps, vous savez que, vous, tout ce qui est sur la page ici, même le 1 20e de tous les gens qui sont sur la page, si vous n'avez jamais acheté, mais euh, je dis même quoi, le 1 20e, c'est peut-être mes clients. Tout le reste, là, vous venez seulement écouter, vous partez faire seul. Et ça marche. C'est pour ça que vous devez venir dire pour que les gens qui sont aussi là, ils écoutent, qui partent aussi faire pour eux. Bonjour, monsieur Make, Ma, Mabeka. Merci pour le, la bénédiction. J'ai les instructions que je sors le matin comme ça là-dedans. Je me lève, on me dit, va leur dire ceci. Parce que quand ils viennent vous parler, vous n'entendez pas. Vous écoutez, mais vous ne faites pas. Qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils doivent seulement venir me parler, non Quand ils parlent, et moi-même, il y en a parfois tellement de messages qu'il y en a que j'oublie même de venir vous dire. Bonjour Monsieur Mohamed. Vous avez déjà souffert toute la souffrance que vous deviez souffrir sur votre vie. Écoutez-moi bien. Il reste encore quatre mois dans 2022. On va dire trois mois et demi. Il y a beaucoup de choses qui vont se manifester dans votre vie. Beaucoup. Il y a des pouvoirs en vous. c'était d'entre vous vous êtes en train de subir ce qu'on appelle euh, DNA upgrade. Donc ton ADN est en train de s'upgrade. C'est en train de changer. Comme tu quittes du iPhone 10 au iPhone 12. Après, tu quittes du iPhone 12 au iPhone 14. Chose que je n'achèterai jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quoi ça sert. bon, continuons. Euh, vous êtes en train de subir ce qu'on appelle upgrade. Donc, je veux aussi vous préciser qu'il y a des gens qui vont essayer de vous écrire en inbox. Ce n'est pas moi. Des Gift Digger Academy ne va jamais vous contacter si vous ne nous contactez pas. Donc, je viens vous mentionner ça. Il y a des personnes qui, sont, qui créent de, fausses, de faux profils, ils prennent ma photo, et mettent dessus. Et je suis devenue star. En avant, on faisait ça avec les Beyoncé et tout ça. Là, maintenant, ils voient qu'on fait ça avec moi. Ah, je suis juste devenue star. Bon, ils vont prendre ma photo, ils vont mettre ça sur le profil, ils vont venir faire comme si c'était moi. Moi, je ne vais jamais vous contacter Donc, même si la personne si la personne devrait vous dit que faites appel vidéo, voilà, que je vais vous voir en vidéo, vous connaissez quand même mon visage, non? Même l'audio là, ne demandez pas l'audio parce qu'ils peuvent venir me demander l'audio pour aller vous donner. Demandez la vidéo. Et même si c'est réellement moi et que vous me demandez la vidéo, je ne serais pas offensé. Je vais vous appeler en direct de vidéo et je ne vais pas vous envoyer la vidéo. Je vais vous appeler comme ça là, vous allez me voir. Après, il vais raccrocher, Voilà. C'est vrai qu'il y a certaines personnes souvent qui écrivent sur l'autre, quand c'est les secrétaires qui répondent. Ils disent que donnez-moi une preuve avant que vous envoyez le paiement. Il dit « c'est super, ça c'est quelqu'un qui est intelligent, ça. Ils disent, This is good. Je ne suis pas béninoise. je ne connais personne au bénin. Donc je disais que vous êtes en train de subir. Euh ce qu'on appelle l'ADN Upgrade. Votre, vous n'avez pas fini l'école. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas fini l'école ou bien ce que vous avez fait à l'école, euh, vous n'avez jamais pu l'utiliser. Maintenant, ils me disent de vous dire que peu importe le pays où vous êtes, ils sont en train d'inspirer beaucoup d'entre vous à créer des marques de produits divers, vraiment. Je ne vais pas vous mentir. Il y en a, c'est les produits des, des, des épices. Il y en a, c'est les, euh, les produits de beauté. Il y en a, c'est vraiment toute qualité. Ils sont en train de vous donner des visions. Ils sont en train de vous donner des, des, des, des, des envies, des désirs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de créer telle chose. Mm -hmm. Ils sont en train, ils le font, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et dans cet upgrade, vous allez vous faire confiance. Certains d'entre vous, vous êtes des guérisseurs. Vous aviez toujours peur de ce don. Maintenant, ils vont, euh, ils vont utiliser ce don que vous avez en vous. Pour aider les gens. Certains même vous pratiquez déjà depuis 5 ans, 10 ans hein. on ne vous donnait rien. Ils vont mettre en vous la confiance, le courage pour que vous disiez, voilà, payez-moi ça, pour que je vous donne ça. Parmi vous, il y en a qui interprètent des rêves merveilleusement bien. Il y en a parmi vous, vous savez, lire le futur des gens, vous savez, lire les pommes des mains, vous avez des dons divers. Et c'est des trucs qu'on a beaucoup minimisé dans votre famille avant. Donc maintenant, vous êtes en train de passer dans une dimension où vous allez avoir confiance, une confiance intense en ce que vous faites. Certains vont venir même pour dire, ouais, c'est moi qui vais te former. Vous n'avez pas besoin de ça. Bonjour, bonjour, papa. Il y en a qui vont venir pour dire, non, c'est moi qui dois... Écoutez, même si tu dois croiser quelqu'un en route, et pendant 30 minutes, il y a une reine comme ça qui m'a dit, elle est en... Elle est où ça elle est en Europe, parce que vous connaissez les 17 comme sur la page ici. Elle me dit une fois, elle avait vraiment euh, ses papiers, tout ça. Elle était très bloqué ces derniers temps. Elle a, elle a perdu son boulot, son titre de séjour, on a pris. Tu vois, quelqu'un qui avait une situation qui était à l'aise financièrement. En l'espace de trois mois, ça tombe. Et elle disait souvent des rêves où ouais, elle sentait ses pieds étaient enchaînés. Donc, c'était dans le. Bah, maintenant, elle était là. Elle marche comme ça, elle rencontre un jeune homme qui bégayait un peu qui était dans certains pays, que je ne vais pas dire, parce que je connais les déceptes, tu sur ma page, je vous connais, venez vous ici là, seulement pour, pour checker les gens, elle me dit donc, que ce jeune homme là, elle le rencontre en route comme ça, hein. il vient vers, elle lui dit, pied, pied, moi, travailler, pied, comme elle est très, très connectée, elle là, ça a ça n'a pas de dimension, là c'est une autre dimension, elle dit qu'elle s'est assise, le monsieur là, a massé ses pieds, même pendant, 45 minutes ou bien une heure, je ne sais pas. Il masse, il masse, il masse, il parle, il parle. Il dit que quand il masse quand il masse, elle sentait comment ça picotait. Ça picotait. Le monsieur a passé peut-être deux heures de temps avec elle. elle Après, il est parti de son côté, il est parti de son côté. Il avait accompli sa mission dans sa vie. Et vous aurez, vous aurez ce genre de situation. Sachez que toute alliance, ou future alliance, ou potentielle alliance, ou euh, qui que ce soit qui vient, comme à te dire, que je suis ton dieu, tu es mon élève, tu es mon ceci. Vous, vous savez que je n'aime pas l'idolâtrie. Quand vous commencez à venir, oh ma reine. Parce que c'est que vous m'acclamez dites demain là c'est vous qui allez me fusiller. Moi ouais, j'en ai eu comme ça. Oh ma reine, ma reine. Parce que vous avez vos plans derrière moi quand elle donne pas ce que vous voulez, hey, maman, sorcière, <rire> ne vous inquiétez pas, je reste dans ma sorcellerie, je reste dans ma sorcellerie, mais faites attention, quand vous bénissez la bouche qui vous a béni hier, quand vous maudissez la bouche qui vous a béni hier, <rire> soudainement, tu, tu es devenu schizophrène ou bien tu es devenu quoi, donc, je ne rentrerai jamais dans votre indépendance, là, dans votre dépendance, pardon, je ne viendrai jamais votre Dieu. Oubliez. Forget about it. Je vais vous enseigner comment ouvrir ce qui est à l'intérieur de vous. Et si tu veux, tu fais. Tu ne veux pas, tu ne fais pas. C'est ton problème. Parce qu'il y en a parmi vous vous aimez l'idolâtrie. Tu viens vers moi, tu parles mal de ton ancien pasteur. Tu parles mal de tout le monde. Je sais qu'elle est sur la prochaine, sur la liste, non? Vous croyez que je ne vous connais pas? Vous croyez que je ne vous connais pas? J'ai eu une comme ça qui est venue. Oh, mon mari a fait ceci. Oh, le méchant là. Oh, ma mère, la méchante là. Oh, la la. la. Hmm. Hmm. Quand elle a ouvert mon dossier, mamie, voyez, oh, yeah. eh, eh, eh, eh, eh, eh. massa. <rire> Et ce garçon était sidéré que mamie. Mamie. Donc, il y a des personnes comme ça avec l'esprit séducteur. Les Jezebel, là. Et Jezebel là, you can't catch me. Vous suivez non Je vous informe d'abord. Donc quand vous allez votre plan là, ça va pas pas sur moi, il vous dit d'abord. Si je veux adorer, quelqu'un, je parle, je m'adore moi-même. Je me regarde et je dis que wow, Jocelyne, I adore you, Jocelyne. I just adore you. Jocelyne, I just like you girl. You're so pretty. Oh, you're so powerful. Yes. Il veut dire ça à moi-même. ne venez pas me dire que je suis la fille la plus forte. Mais quitte avec bizarres, folles, je peux vous gifler même. Donc, quand vous allez voir quelqu'un qui va venir, il dit non, c'est moi qui vais t'activer. Il y en a même comme ça. Vous savez que vous avez eu des, des gens qui, sont, qui ont travaillé sur vous après ils ont voulu coucher avec vous. Vous savez ça. Non, il faut que je te lave. Il faut que je te lave. Moi, je suis très méticuleuse Toute personne qui travaille avec moi, quand c'est un homme, je dis toujours, si tu dois laver quelqu'un, le pain est sur la personne. Et tu dois avoir une femme en ta présence, autre que la personne que tu laves. Tu finis les prières, tu t'éloignes, tu quittes. Maintenant, elle reste seule, elle enlève le pain sur elle pour se laver. Tu penses chez que quelqu'un qui travaille sur toi, c'est un père, un père. Ah, un père, oh. Ah, oh, yeah. J'ai traversé trop de choses ici, je vous dis. Un père. Et vous savez que beaucoup d'entre vous êtes très jolis. Vous avez une beauté sur vous, là que maman, c'est le hélélé. Et que tu t'enlèves... Il dit que non, enlève le pain sur toi. Enlève que le pain sur toi. Que le père sait comment... Je vais me laver moi-même. Pas c'est bon que tu le laisses. Je vais prendre l'eau. Je vais le sur moi, moi-même. <rire> ouais, pardon. laisse moi J'aime souvent rire seul. Ah, Seigneur. Hum. Donc voilà. Vous comment te dit que non C'est lui qui doit être ton mari. Pour briser le cycle maléfique, de, de, de femmes non mariées dans votre famille. C'est lui qui doit t'épouser ou il doit coucher avec toi. Et on remarque que c'est son truc qui doit... <rire> que c'est lui qui doit mettre ça dans toi. Oh Seigneur, Seigneur. Soyez très vigilants quand vous arrivez chez ces personnes-là. Très. Très. Il y a parfois des hommes que je consulte, ils sont très très élégant tu vois l'homme d'abord quand il arrive il a mis un dior sauvage sur là il sent bon tu dis que tu oses quand c'est comme ça n'est pas te consulter que dehors oh, je veux pas les affaires que tu non pardon Alors, chacun qui vient vers toi en demandant un service il sait ce qu'il a dans sa tête donc moi je suis pas moi sur ça bon nion. excusez-moi je suis pas moi sur ça hum. chacun sait ce qu'il vient chercher donc, quand, si quelqu'un vient, il fait un peu genre... Et vous allez te reconnaître ces personnes avec une sorte de flatterie qui est au et Il y a un esprit flatteur qui est... est, est, est J'aime pas cette sensation. Like, you know... Oh, tu es la plus belle femme. Oh, tu es belle. Je sais que je suis belle, je sais. Beaucoup d'entre vous, ne m'avez pas encore vu physiquement, hein quand tu me vois sur l'ordinateur, et tu me sur le téléphone, quand tu me vois physiquement, là, mon Dieu. Moi-même, je sais. Je sais moi-même. Parce qu'il y a d'abord une énergie que je dégage. Oh, tu es belle. La plus belle femme que j'ai jamais. Pardon. Tu es venue pour qu'elle te soigne. Assois-toi et fais ton travail. Après, tu pars. Donc, quand vous allez avoir ces personnes qui vont venir et vouloir... Euh, j'ai même une comme ça. Là, Elle a dit, à un moment, il y a un monsieur qui lui a fait des massages thérapeutiques. Après, les massages, il a voulu virer dans les... Les massages vaginaux. <rire> oh, yeah, yeah. Je suis en train de rire, mais euh, je sais que beaucoup d'entre vous avez été dégoûtés. La spiritualité vous a dégoûté à cause des choses comme ça. Parce que tu es arrivé, tu faisais confiance à une personne et à une certaine personne. Après, tu as vu que la personne a commencé à virer bizarre. Certains arrivent à vous. Euh, tu viens dans son, dans son taudis pour te faire consulter. Un truc en bambou comme ça, là, en terre battue. L'esprit te dit, voilà, donne-lui. Comme il t'a consulté là, donne-lui 100 000. Hé, hey, maman, tu as signé ton arrêt de mort. Comme tu as sorti l'argent, tu as donné à la personne là. Hey. souvent je consulte ici en me donnant 2500. hey Jesus is Lord. 100 000. Non, il va te créer tous les problèmes. Mamie, tu as les bouts noirs sur toi. Ouh, je vois un truc sur ta tête ici là qu'il faut qu'on enlève. Toutes toute chose qu'on vous dit, soit doit correspondre. Avec ce que l'Esprit a mis dans ton cœur. Même si c'est moi qui te dis ça, ne crois je ne sais pas dire que ma reine, tu sais quoi. L'autre là, L'Esprit ne m'a pas dit l'autre là, ma reine. Je ne serais pas moi offensé. Au... Je suis en train de vous en prendre de la lucidité spirituelle parce que vous en avez besoin. Parfois, tu vas commencer à monter. Dieu va te montrer des trucs que tu vas faire. Il va te montrer, tu vas te guérir seul. Il va te montrer, tu vas faire le business, ça va marcher. Quelqu'un va venir. Oh, tu sais, dans quelques temps, dans quelques semaines, ton business sera attaqué. Oh, tu as les mauvaises personnes qui vont venir. Oui, c'est ça, non, Daniel. Même les choses qui n'existent pas, il va te dire. Tu dois faire confiance à Dieu qui t'a montré comment le business-là est monté. Et moi, il dit toujours, moi, il prends les gens avec leurs preuves. Tu m'as dit comment elle m'a dit, oh, oh, oh, oh, oh. Je vois que toi-même, tu n'arrives pas à gérer. Tu n'arrives même pas à avoir un revenu de 100 000 francs le mois. Tu me trouves je suis dans mes, mes, mes 5 millions, 10 millions. Le mois, tu viens, tu commences à me dire que tu vas me montrer comment je vais gérer mon business. Occupe-toi de la spiritualité. Et moi, je fais ma part de business. Donc, soyez vraiment lucide dans ces affaires-là. Quand tu commences à accepter ta spiritualité, ta partie spirituelle, tes affaires vont commencer à être affectées positivement par cela. Tu sais, il y a un boule noir sur toi. Tu ne peux pas concevoir. Non, non, non, non, non, monsieur. Je vais voir l'enfant. Dieu m'a dit, j'ai rêvé, ça fait deux semaines, Dieu m'a dit que je vais accoucher. Non, on t'a bloqué. Je vais travailler sur toi pendant trois mois. Tu sors de là, comme tu as mis tes pieds comme ça dehors, tu dis que c'est fini. Tu grattes tes pieds sur ça, tu dis que c'est fini, que tu me vois encore, là tu changes mon nom. Même si c'est chez moi, elle partait, oh. moi elle dit, oh. il ne pas te moi je vous dis, il attache pour moi quelqu'un chez moi. Il y a des choses d'avoir de trop saturé, donc. Moi, il t'a dit que dans tes lits, il devait tr faire trois mois de travail sur toi. Le deuxième mois, tu tombes enceinte. Pardon, <rire> quitte à vos choses là. <rire> mmh. Souvent, il vient de mettre la peur. Il va que tes choses marchent là. Il dit que hey, c'est la fille c'est là, si elle commence à savoir que ces choses peuvent marcher sans moi. Sans que je lui donne mes gris-gris là. Hey qui va me donner l'argent. Hein? Le voilà qui t'appelle. Oui, Jocelyne. Non, j'ai fait un mauvais rêve sur toi. Oui, ok, tu as fait le mauvais rêve. Pourquoi moi, je l'ai pas aussi vu? Hein? Pourquoi? Vous êtes le prophète de votre vie. Je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes. Ah, donc, hein? Quelqu'un vient te dire n'importe quoi de mauvais sur toi là. Tu as le pouvoir de te mettre, tu as nul. Que je refuse ce que tu as es en train de me dire là. Tu vas faire l'accident. Je dis que je refuse. Tu as nul. Oui, tu, comme tu parles là, tu auras besoin de moi. Oui, laisse que j'ai besoin de toi. Bye. C'est un peu comme si pour arriver au sommet, vous aurez des tests. Et les hommes, ils viendront de toutes les qualités. Hein. Il y aura toutes les, toutes les qualités de test, Toutes sortes de tests. Est-ce qu'elle a confiance que c'est nous qui lui parlons? Does she trust us? Is she like, you know, does she believe that we are here to guide her? Il y en a, vous vivez dans des prisons mentales parce qu'un marabout vous a dit ça fait 5 ans. Que vous ne pouvez jamais avoir d'enfant. On ne peut jamais être stable dans une relation. Donc voilà jusqu'aujourd'hui, Tu traînes ça dans ta tête. Chaque fois que tu rencontres un homme, tu dis, ah, il y a un marabout qui m'avait dit que je ne peux pas avoir d'enfant. Ah, y a un... Euh, euh, euh, euh, euh. Donc voilà. Mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh. Bonjour mes Decepticons. Comment vous allez, mes haters là Prenez place, asseyez-vous dans la chambre, la salle d'attente de, de mes haters. Certains changent souvent, hein, ils quittent la salle d'amis, ils partent dans la salle de, de, de, des ennemis. Quoi qu'il en soit, je vous accepte seulement. Mais il n'y a pas la crime dans la salle, là. je vous préviens d'abord, donc vous aurez chaud, parce qu'ils sont nombreux dedans. Il n'y a pas la crime là-bas. Allez seulement vous asseoir, vous m'attendez. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Ils comploteront contre vous. Mais c'est vous qui avez le dernier mot. Ils viendront, ils se ligueront, mais ne viendront pas de Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Toute langue qui s'élève contre toi. Isaïe 54, allez lire à partir du verset 12. <coughs> Toute langue qui s'élève contre toi, tu as le pouvoir de condamner. Ils tomberont sous ton pouvoir. Tu as un pouvoir à l'intérieur de toi. Allez lire Josué chapitre 1 à partir du verset 12. 5, 6, 7, 8, 9. Allez le lire, vous méditez dessus. Bonjour la reine Bamba. You want a Bamba? You want to play with the big boys? Hey, hey. La chanson m'amuse souvent. Euh, Bamba, j'ai un peu chanté avec ton nom, j'espère que tu m'excuses. Bon, continuons. Oh, regardez, regardez, regardez, regardez. Bon, écoutez, il faudrait que je vous montre un même paysage. Le message que j'ai pour toi ce matin, c'est que malgré toutes leurs attaques, ton pouvoir ne fait que grandir. Donc, la confiance que tu as en toi, en tes pouvoirs, ne fait qu'augmenter. Tes gens viendront à toi. C'est pour ça que je dis toujours, j'ai déjà dans mon entreprise que je leur dis souvent que ce qui est pour toi restera pour toi. Si on donne une place à quelqu'un qui n'a pas mérité, il ne va pas durer, la paix va tomber. Par contre, si quelqu'un vient prendre ta place, tôt ou tard, cette place va être libérée et on va te la donner. Et là, je leur dis encore que si Dieu me dit de faire quelque chose pour toi, je ne fais pas. Même s'il faut que quelqu'un vienne de Chine, te localise pour te faire la chose, la personne le fera. Ayez foi en Dieu qui est en vous. Et arrêtez de faire les choses pour pointer sa main et montrer aux gens que j'ai fait. Et c'est parti à l'église même quand vous payez vos dîmes là, vous avez dit quand vous envoyez la dîme, priez au-dessus. Pas venir me dit que oh, tu n'as pas prié sur ma dîme, ça ne va pas marcher. Bénissez vous-même votre dîme que Seigneur. Comme je plante comme ça, je plante dans une terre fertile. Seigneur, je reçois mon business c'est qui vient de créer, mon business que je suis en train de bénir là, ça va marcher au nom de Jésus. Je ne suis qu'un vaisseau, un canal. Je ne décide pas de votre destinée. Je ne décide pas ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. C'est Dieu. Dans le livre de Marc, Jean-Baptiste dit ceci. No one can receive anything except it comes from above. Personne ne peut rien recevoir si ça ne vient d'en haut. Donc, si quelqu'un est quelqu venu prendre pour toi, ne t'inquiète pas. It's coming. Donc, quelqu'un est venu là, bousiller tes choses là comme ça s'est assis à ta place. Ne te dérange pas. Question de temps. Parfois, enfin, tu commences ta chose, un en train de te donner. Quelqu'un vient, il sème la... Donc, souvent, tu embauches quelqu'un dans ton entreprise. J'en ai eu. Quelqu'un vient dans ton entreprise, il sème le venin dans la tête de, ton... de tes employés. Tu vois comment les employés deviennent bizarres avec toi? Dis-moi que c'est quoi? Ils deviennent bizarres. Un mauvais esprit qui se balade là. Trust God. Trust God. <coughs> Donc, ce n'est pas tout le monde qui est content. Écoutez, il hein, y a les gens, il y a les déceptifs qui sont sur de la page qui sont en train de vous envoyer des messages. Ce n'est pas moi. Donc je vous préviens en avance, il y a des gens qui ont créé des fausses pages. Je ne vous contacterai jamais. C'est vous que, quand vous voulez, vous allez me contacter. Si vous voulez ne me contacter, jamais. Mais moi, je ne vais jamais vous contacter. Aucune de mes pages. Si on vous contacte, c'est qu'on vous appelle. Et quand on vous appelle vous avec le numéro qui est sur la page ici, que bonjour, c'est la reine Jocelyne. Voilà. Donc soyez très, très vigilant par rapport à ça. Vous devez avoir confiance que ce que vous avez commencé va grandir. Peut-être que tu as fait, tu as commencé à lancer, tu as lancé une gamme de produits. Tu as commandé beaucoup, c'est dans ta maison. Tu regardes ça, tu dis, ah, je n'ai même plus la force pour faire ça, Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont vu, ah, elle a commencé. Hein. Ils sont venus t'attaquer. Et parfois, les gens qui t'attaquent, là, tu les vois, ils ont l'argent, ils, ils, ils ont tout. Hein. Je dis, mais tu as l'argent, tu as tout, tu es marié, laisse-moi tranquille. Mais la personne ne veut pas te voir évoluer. La personne ne veut pas te voir évoluer. Bonjour la reine Naomi. Je peux être milliardaire, mais il ne faut pas que Jocelyne soit millionnaire. Non, non, non, non, non. Non. Elle m'a trouvé ici en Europe. Je l'ai fait, here. She Je n'ai pas Non, non, non, non. Donc, vous devez comprendre que, malgré toutes leurs tentatives, tous leurs essais, la puissance qui est en vous, c'est à trop tard pour eux parce que la puissance qui est en vous est en train de, c'est en train d'exploser. Tu vas te lever un matin comme ça, là, tu vas reprendre la force, tu vas reprendre encore tes produits, tu vas refaire ta page. Tac, comme ça là, tac. Écrivez bien que tac. Comme ça là. Encore. Tu te remets, tac, tac, tac, tac, tu fais la page TikTok, tac, tac, tac, tac, tac, tu commences à vendre tes produits. Tu parles aux gens, la peur est partie. C'est parti. Help is coming. Aux anges, vos chérubins et vos ancêtres, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Quand Élisée était avec son serviteur, le serviteur paniquait quand il a vu l'armée. Élisée a fait une prière, il dit, Seigneur, montre-lui qui sont avec nous. Le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur. Il voit comment toute la montagne est remplie des anges de feu. Il dit « wow, C'est l'une des rares fois où Dieu va se montrer. Mais vous devez fonctionner par la foi. Cette mission que tu as là pour aider les gens, inspirer les gens, c'est une mission. It's a mission. Et quand on envoie que quelqu'un en mission, on s'assure qu'on couvre ses arrières. C'est pour ça que vous me voyez là, « n'ai jamais ai pas peur. » Never, never, never, never, never. Je sais que je ne suis pas seul. I know I'm not alone. I know I'm not fighting my battles. Ce n'est pas moi qui combat mes combats. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ont essayé de vous attaquer sans que vous le sachiez même? Si vous pouviez connaître le nombre de flèches qu'ils ont interceptées, qu'on avait envoyées sur vous, c'est que vous allez vous coucher dormir en confiance. Quelqu'un vient de ta lame et tu dis non, ils sont en train de veiller. Non, ils sont en train de veiller. Quand tu conduisais l'autre jour, ils avaient planifié l'accident pour toi. Quand tu sortais l'autre jour, ils avaient planifié qu'on t'agresse. Quand tu créais ton magasin comme ça, ils avaient dit, ah, ta parti, ils ont fait pour que... Ils ont venu verser les choses dans ton magasin pour que t es, t es, t es, les gens, les clients ne viennent pas. Matin, quand il vient à livrer, tu ne me vois pas. Toi, excuse ma vie. Tu as compris, monsieur Martin. Where you are? C'est hmm? un Quand il vient à Libreville, vous savez que je suis à Libreville, vous ne venez pas me voir, non? So why are you disturbing me? Why are you asking me? Is there anything you need? You just do it from a distance. You don't need me, per se. All right? J'ai lancé des promotions pour euh, les lavages à 25 000. Profitez-en. Si vous voulez, n'en profitez pas. Hein. Bon, je sais que parfois vous croyez qu'on vous force pour les choses. Ne faites pas. Voilà. C'est lundi, ce sera pour la journée de lundi, peu importe votre pays. Donc, on va faire l'effort pour que tous les lavages soient faits ce jour-là. Donc il y, a des, il y a des personnes qui ont demandé les lavages la semaine passée. Euh, ça a été fait, mais le téléphone où les lavages sont, je l'ai oublié quand je voyageais. Donc, vous allez recevoir vos vidéos parce qu'on m'a dit que vous appelez, vous stressez. Oh, ma vidéo, le lavage est où? Oh, oh. Je ne vais jamais vous dire que j'ai fait un travail que je n'ai pas fait. Ça ne m'apporte rien. Même si c'est 500 euros qu'on va me donner, 500 euros ne va pas construire ma maison au village. Parce qu'il y en a souvent, ils des, vendent des, des, des, des, des, des clients icônes qui viennent. Ah, non, non, non, tu veux me donner les mots de tête oh, you didn't me, I don't need you. C'est toi qui es venu vers moi. Wow, wow, wow. Parfois, il y en a même parmi vous que je veux vous. Après, Dieu me dit que si tu, tu la jettes maintenant là, elle va partir voir qui Il dit que, ok, il va tolérer son caractère. Qu'est-ce que tu la jetais par où? Elle va partir où? Tu vas me dire que le dehors là, c'est gâté. Sur Facebook, il y a les scammers partout. Tu vas la jeter qu'elle va partir où? Donc, je vous annonçais tout à l'heure que vous avez déjà été tellement protégé mais vous ne saviez pas. Donc Maintenant, vous êtes en train d'entrer dans une saison où j'ai parlé d'activation de, de, et d'upgrade de d'ADN. Il y a des choses qui vont se passer dans votre corps. Hein. Tu, vas sentir, tu vas sentir comment ton corps picote. Ton ADN est en train de changer. Certains sont en train de guérir de certaines maladies. Maladies générationnelles là. Certains, vos yeux sont en train de guérir. Vous aviez porté les lunettes avant, maintenant, tu sens que tu n'as plus besoin de lunettes. Certains, peut-être, tu avais mal au pied depuis des années. Ça part. Dans ceux qui vont se lancer et qui vont faire des business, ceux qui avaient abandonné vos business là, vous allez les relancer. Ceux qui se sentaient toujours à terre, parce que souvent tu, tu travailles une période de dépression, tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Chaque jour tu ne veux rien faire. Tu te couches, souvent même tes cheveux sont ébouriffés, bizarres, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Généralement ce genre de période sont des périodes de guérison. Des, on est en train de t'épurer le corps. Quand c'est comme ça, tu dois beaucoup dormir. Le peu que tu peux faire, même c'est te laver avec le sel, même ta bouche n'arrive pas à prier. Comme ça, tu dors beaucoup. Parce que maintenant que tu dors, tes anges sont en train d'opérer sur toi. Et beaucoup d'entre vous aurez le courage de vous lancer finalement dans vos business. Donc ils me disent de vous dire d'avoir confiance que personne ne peut faire tomber ce que vous avez déjà commencé. Personne ne peut faire tomber ce qu'ils vous ont inspiré et vous avez commencé. Personne n'est votre Dieu. Donc personne ne peut venir maudire votre business. Ce n'est pas, pas, pas la personne qui, qui a donné à votre business là. So you have to trust what they're giving you. Et vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Quand tu laisses ton magasin comme ça, là, tu fermes. Vrai, il faut souvent verser le sel là-bas avec le jujube. Après, tu laves. Ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Certains d'entre vous, vous êtes des guérisseurs, là, vous allez commencer. Vous allez avoir le courage de vous lancer finalement. Il y a certains dons que vous aviez cachés, que vous allez finalement augmenter dans vos services. Avec confiance, c'est genre, euh, voilà, voilà ce que je fais, voilà, euh, you, know, you know, this is 100 euros, just pay for it, you know. Ça, c'est 100 euros, voilà, je veux pas tu laisses. Certains, vous allez voir beaucoup d'animaux, vous allez voir des plumes, ça sont vos hanches. Euh, les chouettes, par exemple, ou les, les hiboux, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles, ce sont des messagers. Euh, les choses comme les lézards aussi. Ça aussi sont des messagers. Donc, commencez à être vigilant sur les signes. Les papillons aussi. Voilà, les papillons. Hum, quoi d'autre? Quand c'est comme ça, vous acceptez. Vous dites, j'accepte. J'accepte cette saison dans laquelle je suis. J'accepte ma guérison. J'accepte ma guérison. Certains, vous devez, il y a des paroles qui vont vous inspirer, de dire pour activer certains de vos pouvoirs. Certains, vous allez voir dans le rêve par exemple, comment on est en train de vous introniser. Ça, est, ça fait partie de grade de, de, de, de, de, de, de l'ADN. Donc, si vous ressentez vraiment que vous devez venir en consultation chez moi, contactez-moi pour la consultation. Euh, vu le nombre de consultations qui sont alignées, si vous ne venez pas en consultation VIP, attendez. Ceux qui veulent prendre les consultations normales qui coûtent 50, 55 euros, ça, ce sera à partir peut-être euh, jeudi de la semaine prochaine. Donc, si vous venez en VIP, vous pouvez encore venir. Parce que j'ai beaucoup de consultations qui sont en ligne, que je suis en train d'éponger ces derniers jours aussi. Beaucoup de, la file d'attente est énorme. Maintenant, avant de venir, euh, allumez une bougie et parlez vraiment, demandez-leur. Parce que beaucoup d'entre vous, quand vous venez en consultation, quand je vous parle, vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes encore dans une vibration trop basse. S'il le faut, faites trois jours de jeûne, deux jours de jeûne, allumez une bougie, parlez. Pour que quand je vous parle, que votre vibration soit élevée pour écouter ce que j'ai à vous dire. Parce que je tape dans la puissance qui est en vous. Je ne suis pas là pour parler, oh, on me déteste dans ma famille. Oh, mais, mais, mais, mais, mais. je ne rentre pas dans ça. Alors, want to. OK. Bon, j'ai fini. J'ai fini ma salive sur vous. Méditez sur ce que je vous ai dit. Et comprenez que c'est un processus. Ça, ça se passe à l'échelle planétaire. Moi, on m'a appelé sur la francophonie parce que j'ai même voulu faire des vidéos en anglais. Ils m'ont dit, c'est encore hier soir qui me disait je suis là spécifiquement pour réveiller la francophonie. Donc, je me concentre là-dessus. Parce qu'on en, en a intensément besoin. Vous avez besoin des personnes qui vont vous dire qui vous êtes, qui vont vous le rappeler et qui vont vous activer. Ce dont on manque beaucoup. Il y a beaucoup de messagers là-dehors. Mais la vérité qui va t'activer, c'est rare. Donc, si quelqu'un vous sentez que vous n'êtes plus en connexion avec ce que je dis ou je fais, désabonnez-vous. Ne soyez pas en contradiction avec vous, vous-même. Si vous sentez que ce n'est plus votre niveau, désabonnez-vous. Si vous sentez que ce que je dis ça vous, ça vous, ça vous intéresse, abonnez-vous. Faites ce que je dis, les tours de lavage au sel, pipi, tout ça, là. faites ça. Ça, ce n'est que la première étape. Parce que vous avez beaucoup de choses que vous allez accomplir. Je vois quelqu'un qui a été médical en consultation normale, je vous en prie. Si vous avez une consultation normale que vous avez déjà payée, je vais vous consulter. Mais de maintenant jusqu'à jeudi prochain, ne payez pas de consultation normale, je vous en prie. Et avant de venir dans la consultation, assurez-vous que vous faites déjà votre bain au sel. Lancez au moins un jour de jeûne ou deux jours de jeûne. Allumez une bougie, deux ou trois jours avant, vous commencez déjà à parler à vos ancêtres. Ça va tellement faciliter ce que je vais faire avec vous. Parce que dans, vous, dans cette dimension-ci, comme vous êtes là, autour de vous, vous avez très peu de personnes qui vont vous montrer qui vous êtes réellement. Comme ça, que vous passez le temps dans les futilités. Oh, elle a pour mon mari, elle a... alors que le mari n'était pas censé être plutôt au départ. Il y a des personnes qui forcent quand ils arrivent, ils arrivent devant moi, je leur dis ça va pas, je n'arrive pas à taper dans ton énergie. Tu te laves au sel. Ah, souvent, je ah, j'ai tel problème. Je dis, je ne suis pas là seulement pour tes problèmes. Est-ce que tu te laves d'abord au sel, au moins? Vous êtes des soldats. Il y a une bataille spirituelle qui est en train de se passer. Vous êtes assistés pour accomplir des choses dans le physique. Imaginons que je ne vous faisais pas le direct. Il y en a quand vous, vous levez chaque matin, vous cherchez mes directs, je le sais. Imaginons je ne le faisais peut-être pas. Il y a des confirmations que vous n'auriez pas. Et vous avez des choses en vous que les gens, dont les gens ont besoin là dehors Voilà. OK. I'm done with you guys. Bye. Bye. Ciao. Bo. Bye, bye. Tchari, bara. Passez une bonne journée. Et soyez sages.